Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Rocher. Aujourd'hui, 27ème journal de cas déjà. Bon, je dis déjà, mais en fait j'ai plutôt l'impression que ça fait 277 jours au moins que je fais ce que je fais. Mais c'est normal et en fait c'est même une bonne chose. Ce que je fais est comme une spirale. C'est à dire que je tourne autour d'un objectif dont je m'approche. Et puis, euh, en dehors, euh, il n'y a plus rien. Quand bien même je voudrais euh, m'extraire de la spirale, en fait, c'est impossible. Alors, euh, mon illustration du jour est assez simple, je dirais. Euh, bon, euh, je vous la montre. Mais en fait, j'ai passé beaucoup de temps aussi à préparer les prochaines illustrations aujourd'hui. C'est pour ça que, que j'ai fait cette page qui est assez simple. Bon, tout simplement, l'homme regarde euh, les étoiles. Et puis, euh, il pleure. Et donc, et marquer, pleurer, en regardant euh, les étoiles. Voilà tout. Bon, très courte vidéo. Et puis, euh, je vous dis euh, à demain.